Il est temps maintenant des déclarations de députés. Député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Ontario est reconnu partout au monde pour ses eaux, pour son paysage et la faune et la flore, mais... Ça devient de moins en moins la réalité. Le nombre de déchets en plastique a augmenté sur nos côtes durant la dernière décennie. L'utilisation, les plastiques à un seul usage et l'interdiction et la loi a fait face à plusieurs consultations et aussi de répondre à la crise de, de l'environnement que les plastiques à un seul usage présente. Pour trop longtemps, nous avons permis aux entreprises de faire leurs propres règles. Les conservateurs les libéraux ont ignoré la crise. Il est temps maintenant pour nous d'agir. Nous devons nous assurer de faire en sorte que l'Ontario soit un, une province plus verte aujourd'hui. Je sais que le gouvernement aime bien en parler de cet enjeu, mais ils n'ont offert aucun échéancier, aucune date pour que nous puissions en arriver où on doit nous rendre. Le, le, les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui a le courage politique pour mettre de la pression sur les sociétés et les fabricants pour Arrêter interdire l'inondation dans nos sites d'enfouissement des déchets à un seul usage. Mon projet de loi est prêt à être adopté. Si le gouvernement se préoccupe de réduire la population, il va agir immédiatement. Merci, M. le Président. Député de Milton. Merci, M. le Président. Monsieur le Président. La euh, soirée la plus froide est une initiative qui a lieu dans 136 communautés partout au Canada pour lever des fonds pour des œuvres caritatives qui euh, au service des personnes sans-abri. Milton a eu cet événement de la nuit la plus froide qui a été organisé par le Centre de transition et notre, mon équipe et moi ont été ravis de participer à une telle cause. En Participant à cette marche lors d'une soirée très froide, ça permet à tout le monde de faire face aux défis qui, auxquels sont confrontés les sans-abri en période très froide. Une, plusieurs gens de Milton sont allés à, et ont participé à cet événement et ont fait partie de la solution dans notre communauté. C'est ils font ils assurent le financement de services essentiels dans ce centre de transition, un organisme qui appuie les familles vulnérables et les individus vulnérables dans la région de Milton. On a levé 98% de notre cible qui est près de 50 dollars. Et pour les citoyens locaux qui ont besoin de notre aide lors des mois les très froids de l'hiver, je voudrais remercier tous les membres de la communauté qui ont participé, surtout Donna Denali et toute son équipe, d'avoir organisé un si bel événement. déclaration de député. For, for university, Rosedale. Député de l'Université Rosedale, merci Monsieur le Président. J'ai reçu plusieurs lettres de résidents étudient et travaillent à l'Université de, de Toronto ils sont déçus des changements du gouvernement en ce qui concerne l'éducation postsecondaire et la façon qu'ils décident de financer des programmes de, des radios locales, des associations étudiantes et des services en santé mentale. Ces changements comprennent des changements avec l'ARAMEO et qui veut dire que des étudiants à faible revenu auront à s'endetter pour avoir l'éducation qui est essentielle dans notre économie. Ces changements comprennent des, des réductions des financements pour les universités alors que les universités en Ontario reçoivent le moins de financement par étudiant. Au Canada, ça veut dire qu'on aura des plus grandes tailles de classe, il y aura des coupures au programme et on va voir aussi des pertes d'emploi et des salaires plus bas pour les travailleurs dans ces centres d'éducation postsecondaire qui sont déjà dans des situations très précaires. Je vais me joindre aux étudiants, aux travailleurs, à midi, mercredi, en faisant, en participant à une grève, pour dire non à ces coupures, alors que les universités et les collèges sont bien financés, alors que les bourses sont converties en subventions et où les étudiants peuvent se permettre d'avoir accès à l'éducation. Pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation de qualité en Ontario, je vous invite à nous joindre. Merci. Déclaration de député, député de Simcoe Nord. Merci, Monsieur le Président. Dimanche, le 9 mars, un avion éthiopien. De, de plus d'une centaine de, de passagers s'est écrasé et cet, cet événement dévastateur a touché tout le monde au monde. Il y a une victime qui était de ma circonscription, Angela Rayhorn. Angela n'avait que 24 ans, mais durant ces 24 années, elle a touché plusieurs vies et a rendu la vie meilleure avec son engagement dans les communautés dans lesquelles elle vivait et son, sa passion envers l'environnement. De l'école secondaire, elle est allée à l'école Patrick Fogarty, a joué au soccer et la nage aussi. Alors qu'elle a été euh, diplômée de l'école euh, secondaire, elle, elle s'est lancée dans des études en biologie marine et ça lui a permis d'aller à la côte ouest-est du Canada. Elle a travaillé avec Pacific Rim euh, en Colombie-Britannique ainsi qu'une euh, technicienne en aquaculture au centre de, du Nouveau-Brunswick. Elle a euh, déménagé aussi, euh, chez elle et elle a travaillé aussi euh, pour un centre de conservation de Cootenay. Et toutes ses contributions ont aussi été soulignées en étant représentante des jeunes à la à une réunion des Nations Unies, et c'était en route vers cette euh, conférence qu'elle est, est morte. On se rappelle d'elle en étant une étoile montante et en étant quelqu'un qui défend les droits, les intérêts de, de l'environnement. Je voudrais aussi que tout le monde ait cette même reconnaissance envers la beauté naturelle qui nous entoure. Merci, M. le Président. Je voudrais partager une nouvelle de deux personnes. Nous avons appris le décès tragique de Nicole et Jolie Blais lorsqu'ils voyageaient de leur hélicoptère de Sudbury à Capuches-Casing. J'aimerais aussi noter que Nicole Bisson-Blais est la cousine de notre confrère Jules Bisson. Le soir du 4 mars, Nicole et Judy sont partis, comme d'habitude, pour retourner chez eux à Singh, mais ils ne sont jamais arrivés à leur destination. Le 6 mars, ils ont été portés disparus, ce qui a déclenché une vaste opération de sauvetage. Durant plusieurs journées, des commettants dans toute la région passaient des journées sur le montonnage pour chercher Judy. Ils ont, ils ont été joints par l'APPO, l'aviation civile, le groupe de recherche et de... Le 11 mars, on a découvert l'endroit le, de l'accident à quelques 45 km de leur destination. Judy et Nicole. Permettez-moi de remercier le travail des gens de notre région, les Gilles, Gilbert Mondou, Michel Blais et tous ceux qui ont donné de leur temps, donné de l'argent, de l'essence. Vous avez de, tous démontré que cette communauté est forte et toujours prête à aider ceux qui sont dans une situation de détresse. As well, I thank the and Je voudrais aussi remercier les groupes de recherche, mon collègue Gilles Bisson, John Van Toff, Charlie, Hughes, Charlie Angus. Et tout le gouvernement pour leur aide. J'envoie mes plus sincères condoléances à la famille Blais. Merci, M. le Président. The for député de Guelph, déclaration de député, c'est avec un, un cœur très lourd que je prends la parole en solidarité avec mes confrères musulmanes et de souligner le, la mort de 50 personnes dans l'église de la mosquée de Christchurch. Je voudrais remercier la communauté musulmane, ce vendredi, d'avoir ouvert vos portes de permettre aux gens y de prendre la parole contre la haine. Nous ne sommes pas à l'abri ici au Canada. Il y a seulement quelques années que six personnes ont perdu la vie dans une mosquée de, de la ville de Québec. Alors que nous nous approchons au 21 mars à la Journée internationale de l'élimination du racisme, je demande à tous les Canadiens, surtout les leaders politiques, de rejeter le racisme. Et de rejeter les, la vision des suprémacistes blancs. On doit aussi prendre la parole contre toute forme de terrorisme, que ce soit à Nouvelle-Zélande l'année dernière, ou à, au Cachemire le mois dernier, en Inde ou à Pittsburgh l'année dernière, ou ici dans les rues de Toronto. Nous avons la responsabilité de dénoncer toute forme de racisme et de haine. On doit bâtir des ponts et non pas construire des murs et à nos confrères musulmanes et nos confrères, euh, consœurs musulmanes, nous sommes endeuillés avec vous et nous sommes solidaires avec vous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés, député de Scarborough Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un cœur très lourd que je prends la parole au sujet de la mort de mon ami, Abi Paranga. Il est toujours prêt à accueillir les gens avec un grand sourire. Il était passionné à améliorer sa communauté. Il voulait avoir un effet positif sur le monde autour de lui et travaillait sur cet objectif à tous les jours. C'est une grande perte pour sa famille, pour ses amis et toute la communauté. Abby Berman est mort à l'âge de 17 ans. Par contre, nous allons toujours se rappeler de lui, comme mon ami, un enfant sur cinq va être confronté à un problème de santé mentale à cause des préjugés en lien avec les problèmes de santé mentale. C'est souvent difficile pour ceux qui so souffrent de ces problèmes de parler de, de leurs expériences. Tous les niveaux du gouvernement, les communautés, les amis et la famille doivent s'assurer qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour appuyer et aider ces gens qui, ont, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de laisser à tous les Canadiens que nous sommes solidaires avec eux. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de windsor tecumseh comme vous le savez, j'ai grandi sur des bases armées. Et mon, euh, des membres de ma famille ont aussi servi à la première et la deuxième guerre mondiale. Et, et aujourd'hui, c'est un grand honneur de parler d'une initiative là, euh, sur l'autoroute des zéros. Ce sera le plus grand mémorial. Canada a perdu 117 000 personnes des forces armées. 159 sont morts dans la guerre d'Afghanistan, qui comprend M. Brennan de Windsor. Ces corps ont été répatriés. à la base militaire de Trenton, ils doivent se déplacer pendant 170 kilomètres pour se rendre à la base de Trenton et donc c'est devenu l'autoroute la, des héros. et on a aussi un plan pour planter des arbres pour reconnaître tous les Canadiens qui ont servi lors des euh, combats armés. Cette, euh, cette, de leur rendre hommage va permettre aussi de d'améliorer le paysage et d'améliorer la qualité de l'air. Il y a eu une campagne de levée de fonds aussi pour payer ce, pour ce projet spécial. Nous sommes à mi-chemin à ce financement de 10 millions de dollars. J'espère que les paliers du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, contribuent aussi. Il y a aussi des crédits d'impôt qui sont offerts à toutes les personnes qui donnent de l'argent. Il y a plus d'informations qui sont disponibles à hoh.ca. C'est unique comme initiative. J'espère que les les organisateurs ont, auront beaucoup de succès avec cette, euh, cet objectif incroyable. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Mississauga-Lakeshore. Monsieur le Président, février, c'était le mois de la santé et du cœur, la la Fondation du Cœur a eu une activité ici à Queen's Park. Je voudrais leur remercier pour leur réception et toutes les réunions qu'on a eues avec eux. La maladie du cœur, c'est la deuxième cause de mortalité au Canada. 2,5 millions de Canadiens vivent avec des problèmes de santé du cœur, mais 9 Canadiens sur 10 ont une. Euh, un facteur de risque qui peut être dévastateur non seulement pour l'individu, mais aussi pour la famille. Le programme des, de ma circonscription du fonds Trillium offre de très bons soins. Je sais que la plupart d'entre vous ne le sait pas. J'ai un euh, cœur avec une valve mécanique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se protéger. 80 des maladies du cœur peuvent être prévenues avec une santé et d'être plus actifs des meilleurs modes de vie et de diète. Encore une fois, je voudrais remercier la Fondation et les donateurs, ainsi que tous les bénévoles qui entraînent une grande différence pour réduire tous les effets de la, des maladies du cœur. Merci. Déclaration de député député de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis ravi de reconnaître le, le conseil scolaire de Jerome et tout le très bon travail qu'ils font pour euh, faire la promotion des métiers spécialisés. D'ici 2025, selon la Chambre de commerce du Canada, 40 de tous les métiers dans la province seront dans les métiers spécialisés. Et les, la pénurie dans le domaine euh, va se rendre à 365 000. Ça veut dire qu'il y aura Beaucoup d'emplois disponibles, bien rémunérés dans les métiers spécialisés d'ici euh, l'avenir. Et ceux qui ont des aptitudes dans ces métiers euh, devraient être encouragés de poursuivre leurs études dans ces, dans ces métiers, que ce soit la menuiserie, la plomberie, pour n'en nommer que quelques-uns. Et c'est aussi essentiel que les éducateurs à tous les niveaux fassent la promotion des métiers spécialisés, que cela entraîne une carrière enrichissante, bien rémunérée. Une de ces initiatives est de la part de la ministre qu'elle a euh, mis l'accent de, dessus euh, plus tôt ce mois-ci. Merci, Monsieur le Président. Cela conclut les déclarations des députés. Député de Michigan, B. James. Merci, M. le Président. Je dois faire un point d'ordre. Euh, J'ai dit euh, c'était Nicole Bisson-Blais. Je refais la correction. Son nom c'est Nicole Blais. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci. Rapport des comités.